Ok, so hi everyone, bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour la dernière séance de la journée. Euh, donc, euh, je me présente, je suis Catherine LaChaine, bibliothécaire de la réussite scolaire à la bibliothèque de l'université d'Ottawa, et je suis également candidate à la maîtrise en éducation à cet établissement d'enseignement. Donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui est de présenter les résultats initiaux. Donc, c'est pas la l'analyse finale de ma recherche, mais les résultats initiaux de la collecte de données euh, par questionnaire que j'ai faite récemment dans le cadre de cette maîtrise en éducation sur les pratiques de l'éducation euh, ouverte en milieu francophone minoritaire dans le secteur postsecondaire. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui est après le primaire secondaire, donc higher education euh, au Canada. Donc en plus de parler de, du sujet de recherche, je vais aussi aborder euh, brièvement ma démarche de recherche ouverte. Um, pour mettre la table sur le sujet de recherche, voici une citation qui apparaissait dans les résultats de mon questionnaire d'un participant. Um, je trouve que la citation évoque très bien la réflexion initiale que j'ai eue uh, qui a mené à la problématique de ma recherche. Donc, le participant dit que certaines ressources n'étant pas disponibles, je suis régulièrement contrainte, euh, contrainte d'utiliser des ressources en anglais. Euh, par ailleurs, je suis également contrainte d'utiliser des ressources de la France euh, qui ne sont pas nécessairement adaptées au contexte canadien. Donc, on manque, déjà, on, on sent qu'il y a un manque de ressources, un manque de ressources adaptées euh, pour le contexte canadien francophone euh, et que c'est un enjeu actuel. Donc, parlons de ce contexte francophone euh, minoritaire ou postsecondaire. Euh, au Canada, il y a 22 établissements d'enseignement postsecondaire en milieu minoritaire francophone. Donc, ici, on parle de tout ce qui est hors Québec, que Québec est en contexte majoritaire. Euh, ces établissements se trouvent à travers le pays, donc de la Colombie-Britannique jusqu'à euh, Calais-du-Prince-Édouard. Euh, mais il n'y a pas d'établissement euh, postsecondaire francophone dans les provinces euh, et territoires du Nord ainsi que Terre-Neuve et Labrador. Donc, parmi ces établissements d'enseignement, il y a des, euh, des collèges, des universités, euh, des campus universitaires associés à certaines universités anglophones, des centres de formation professionnelle, etc. Donc, l'Ontario domine euh, avec 11 établissements, donc la moitié de ces 22. Euh, 11 établissements d'enseignement collégial et universitaire, donc l'Université d'Ottawa, dont je fais partie, la plus grande université bilingue française et anglaise au monde. Selon un rapport de l'ACFAS, une association canadienne sur la francophonie, en 2021, on comptait plus de 4000 professeurs et chargés de cours d'expression française travaillant en contexte minoritaire. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. On peut donc supposer qu'il y a plusieurs milliers d'étudiants en contexte minoritaire à travers le pays. Donc, sachant ceci, je me suis intéressée à la question des pratiques de l'éducation ouverte. Donc, ici, ce n'est pas juste les règles, mais vraiment toutes les pratiques qui englobent l'éducation ouverte en contexte linguistique minoritaire à la grandeur du pays. En fouillant un peu la littérature sur le sujet, je, suis rapidement, je me suis rapidement rendu compte qu'il euh, y avait très peu de recherches sur euh, le sujet des minorités linguistiques par rapport à l'éducation ouverte. Euh, certains chercheurs mentionnent même euh, que l'éducation ouverte peut être perçue, évoquée comme euh, unilingue, anglophone et assez homogène. Maintenant, ça, on voit bien avec cette conférence que ça, ça prend de l'ampleur dans d'autres contextes, mais depuis de, de 2013, mais même également 2018-2020, ça a été mentionné. Euh, donc ça, ça ne surprendra pas les gens de savoir que la Lingua Franca de la recherche c'est l'anglais. Euh, bien que les pays francophones comme ici la France, la Belgique, la Suisse euh, avancent dans le domaine, il reste le Québec. On, on reste tout de même très euh, anglophone, comme on peut voir ici dans cette conférence. Il y a beaucoup plus de sessions en anglais, contrairement aux autres euh, langues présentes durant la conférence. Euh, au Canada, un rapport d'analyse euh, du contexte des services et du soutien offert en, par rapport à l'éducation ouverte a été fait par l'association des bibliothèques de recherche du Canada. Euh, ce rapport souligne que la grande majorité des règles adoptés, ce rapport date de 2019-2020, euh, la majorité des REL adoptés, euh, adaptés et créés sont en français au postsecondaire euh, pardon, au Canada, au postsecondaire, euh, sont en anglais et qu'il y a un grand écart à combler entre les REL disponibles et les services euh, d'éducation ouverte euh, donc entre les services et les, en français et en anglais. Donc, il y a cet écart à combler. Pour continuer, on parle, euh, certains disent que l'ouverture du matériel didactique ne garantit pas sa réutilisabilité dans les contextes culturels distincts. Euh, donc, en plus de devoir adapter de manière critique les ressources, euh, comme l'a mentionné la citation au début, parfois même une ressource en français euh, pour un francophone, ça ne va pas nécessairement correspondre. Donc, en plus de devoir adapter de manière critique les ressources aux réalités pédagogiques euh, uniques de chaque euh, contexte, euh, aux pratiques, aux priorités des apprenants, euh, il faut prendre compte le, com compte le contexte local, culturel et linguistique. Et euh, pour soutenir ça, il y a... Euh, Um, C'est une citation que, que j'aime beaucoup, que je trouve qui, qui évocatrice, uh, qui a dit Donc, understanding the socio psychological milieu of teachers in the context of an educational institution and in a country is important to successfully mainstream OER. So, rather than focusing on the cost saving accrued with OER, the emphasis should be on building a culture of using OER in local context. Donc, vraiment, ici, ce n'est pas on va sauver de l'argent, on va faire un manuel gratuit. C'est vraiment, il faut l'adapter au contexte local. Donc, ces, efforts, ces observations mettent beaucoup l'emphase sur le local, la culture distincte, les langues. Euh, mais bien que l'éducation ouverte est globale, euh, nous constatons, comme nous constatons durant cet événement, euh, on doit aussi ramener, on, on doit regarder globalement, mais aussi localement, euh, pour euh, avoir un impact tangible auprès des étudiants et des professeurs. De plus. Considérant euh, ceci, on peut se pencher sur l'impact du discours de l'éducation ouverte euh, sur, les, sur les questions d'équité et d'inclusivité euh, par rapport aux étudiants. Donc, faire de l'éducation ouverte un enjeu local et une manière de se pencher sur la question d'équité et justice pour notre communauté. Donc, pour ce faire, les professeurs doivent être conscients de la manière dont les populations historiquement sous-représentées sont systématiquement et socialement exclues d'une pleine participation à ce type d'activité. Donc, en 2020, Crawford et Brown soulignaient ceci. Les étudiants francophones, dans le contexte minoritaire ou postsecondaire au Canada, pourraient être un exemple de ces groupes historiquement et socialement exclus de la communauté plus globale au Canada qui est anglophone. Donc, à ma connaissance, après avoir tout examiné ça, euh, aucune étude en ce moment recensée nous permet de mieux comprendre les enjeux d'inclusion et de participation en éducation ouverte propre à ces communautés au Canada. Donc, je m'y suis intéressée. Pour ancrer ma, ma recherche, j'ai décidé d'utiliser une définition de l'éducation ouverte. Qui, a, euh, qui est entrée dans une perspective de justice sociale, donc Sarah Lambert, en 2018, euh, disait que l'éducation ouverte c'est le développement de euh, tout ce qui est matériel d'apprentissage gratuit, numérique, euh, mais qui est, ici je vais dire en anglais, experience primarily by and for the benefit uh, and empowerment of non-privileged learners who may be underrepresented in education systems ou marginalisés dans leur contexte global. Context. Elle continue en disant que le succès de la justice alignée, programmes can be mesurés pas par des features particulières ou techniques ou formats, mais instead par l'exemple à laquelle ils enactent la justice distributive, euh, de reconnaissance et aussi de représentation. Donc, est tout ça a mené à une question de recherche. Donc, moi, ce que je cherche à répondre, c'est dans quelle mesure les professeurs et bibliothécaires, parce que j'ai pas seulement visé euh, le, professe, le, le corps professoral, mais aussi les bibliothécaires qui sont très impliqués évidemment dans le milieu de l'éducation ouverte. Euh, donc, dans quelle mesure les euh, adoptent-ils des pratiques de l'éducation ouverte Quelles sont ces pratiques adoptées Quels sont les défis d'intégration des pratiques euh, dans le contexte linguistique minoritaire et dans quelle mesure elles considèrent les enjeux d'équité de la langue dans leur pratique d'éducation ouverte. Donc, si c'est une approche qui est explicitement euh, faite dans le but d'aller vers euh, l'équité et euh, la justice envers ses étudiants. Euh, J'ai mentionné au début de présentation que je faisais une recherche ouverte. Euh, la présentation d'aujourd'hui en est un exemple. Comme je disais, je n'ai pas terminé encore ma, ma, ma, ma thèse. Je suis en processus d'écriture, d'analyse. Euh, mais de, de parler tout de suite, d'en faire part, d'aller de, de, chercher des opinions, euh, ça fait partie de la recherche ouverte. Euh, donc, en participant au mouvement global, euh, ça de, je trouve que c'est important de faire de la recherche ouverte pour ne pas mettre de barrières à notre processus et de faire preuve de transparence. Donc. Euh, les raisons aussi pourquoi j'ai adopté cette approche-là, c'est euh, qui implique le partage d'informations sur les méthodes utiliser les données, les analyses effectuer euh, pour un souci d'inclusion aussi de la communauté. Donc, on peut savoir il n'y a pas beaucoup de publications qui se fait en français sur les communautés francophones. Donc, je veux pouvoir tout de suite redonner donner une, une voix à, à, aux gens qui ont participé au sondage, donc tout, tout de suite euh, partager un peu ce que, ce que j'ai découvert. Um, puis, impli les impliquer euh, dans, euh, dans la recherche. Um, um, dans le cadre de ce projet, pour, pour ce faire, pour un peu partager mes, mes, mes parce que mes résultats en temps réel, j'utilise un site web, donc un blog, euh, où j'écris sous forme de récit un peu mon processus de recherche, mon processus, mon dernier euh, blog, je l'ai fait avant de, de venir ici, la semaine passée ou l'autre avant, sur ma collègue, comment ça a été, euh, ce que je peux voir tout de suite quand en est ressorti, des feedbacks que j'ai reçus. Um, donc, tout ça dans euh, suivant l'idée de Humphries et Al, qui cite à la fin, qui suggère un état de réflexivité du chercheur dans le contexte de la recherche ouverte. Comme mentionné, cette présentation fait partie. Et puis, vers la fin euh, du projet de recherche, j'aimerais peut-être publier euh, soit un recueil, quelque chose un peu final qui, qui met tout euh, ensemble pour partager, particulièrement auprès des étudiants qui souhaitent faire de la recherche aussi, qui commencent à s'intéresser à ce sujet pour faire encore une fois plus de recherche ouverte. Donc, voilà. Donc, au niveau d'analyse préliminaire, euh, ce que j'ai euh, observé jusqu'à présent. Euh, D'abord, la collecte de données s'est passée du 30 mars au 6 mai dernier, donc tout récemment. Euh, je visais à avoir des réponses à un questionnaire de recherche sur le sujet de recherche euh, de bibliothécaires, professeurs chargés de cours principalement. Donc j'ai fait un recrutement avec des courriels directs, donc j'ai envoyé plus de 250 euh, courriels euh, d'invitation, plus des courriels de rappel. Euh, Ce n'était pas un processus qui était particulièrement facile d'aller viser. On, on, on c'est difficile de savoir qui participe ou qui pourrait être intéressé par le sujet. Donc, je suis allée à travers les sites web des, des établissements d'enseignement. J'ai ciblé les professeurs, j'ai envoyé des courriels. Puis, j'ai eu euh, finalement un assez bon taux de réponse. Moi, je visais à peu près 30 questionnaires remplis. J'en ai 68 euh, terminés et complets disponibles pour l'analyse. Donc, je crois que c'est euh, super. Puis, ça montre un, un intérêt aussi pour le sujet. Au niveau des participants, ça aussi, je crois que c'est une assez bonne réussite. Euh, J'ai eu des réponses de toutes les provinces euh, où il y a des établissements d'enseignement post-secondaire euh, francophones ou bilingues. Euh, puis avec une assez bonne distribution aussi, je ne voulais pas que, ma, que finalement ça arrive trop ontario-centrique, mais finalement ça s'est très bien distribué avec environ 37 des réponses de toutes les provinces de, de l'Ouest, donc de la Colombie-Britannique au Manitoba, euh, 29 de l'Ontario et ensuite pour les provinces de l'Est, j'ai eu 32 de, de mes réponses. Donc, euh, je crois que ça va donner une analyse très robuste et intéressante au final. La majorité des répondants sont euh, les professeurs, quelques bibliothécaires, quelques chargés de cours, mais beaucoup, beaucoup de professeurs euh, qui ont répondu, ce qui est tout à fait correct, puisque c'est eux qui font la majorité de l'enseignement. Une des données que je présente aujourd'hui, euh, encore une fois, je n'ai pas fait les tableaux croisés et tout et tout encore, euh, mais je voulais montrer un peu au niveau de leur connaissance euh, de tout ce qui est éducation ouverte, euh, ressources éducatives libres et pratiques de l'éducation ouverte. Euh, donc, Au niveau de l'éducation ouverte, euh, les répondants en contexte euh, francophone minoritaire, euh, ont dit qu'ils connaissaient à peu près 19 euh, qu'ils connaissaient très bien l'éducation ouverte. Donc, c'est assez peu. Euh, il y a à peu près 46 qui disent qu'ils connaissent seulement un peu. Donc, on voit déjà qu'il y a peut-être un, un manque de, de connaissances de sensibilisation. Euh, réel, un petit peu plus, 23 connaissent très bien le sujet et pratique de l'éducation ouverte, seulement 12 euh, Donc, on voit que c'est ça. On, on, on, il y a un bassin, le bassin francophone peut-être pas être si à l'affût de, euh, de ce mouvement-là. L'IREL, on entend beaucoup beaucoup plus l'expression, l'acronyme, tandis que PRATIQUE, l'éducation ouverte, semble un peu moins euh, ça, connu. Au niveau des pratiques, encore une fois, c'est le sujet de, de la recherche, je savoir quel type de pratiques euh, ils utilisent, ils appliquent. Euh, on voit que la majorité des réponses, c'est la réutilisation du contenu ouvert. Et puis là, je vais aller, dans la continuation de mon analyse, aller fouiller plus loin. Euh, je ne suis pas sûre que tout le monde qui a répondu ça utilise du, du contenu qui est réellement ouvert. Euh, donc, ça sera à, à un peu démystifié. Euh, mais beaucoup de réutilisation, euh, l'utilisation de plateformes numériques ouvertes, également, aller euh, démystifier, voir si les plateformes sont réellement ouvertes et disponibles à tous. Euh, mais si on regarde tout ce qui est un peu plus création, remix, euh, on est plus dans du 21 Donc, les autres, réutilisation, 67 Utilisation de plateformes ouvertes 50. Création de contenu, 21 Diffusion de contenu, on est à peu près à 43 Donc, beaucoup de partage, mais pas beaucoup de création. Au niveau des défis liés à la langue, donc ça, cette question-là porte vraiment sur l'enseignement. Pas nécessairement lié... Euh, à l'éducation ouverte en tant que telle, mais juste savoir s'ils avaient des défis liés à la langue dans leur enseignement. Chose qui ressort tout de suite, manque de ressources pédagogiques en français. Donc, euh, 70 disent que c'est flagrant. Euh, ressources en, en français d'une qualité insuffisante aussi, la moitié des répondants disent euh, qu'il qu y a des ressources mais qui ne sont peut-être pas euh, justes pour leur euh, enseignement ressources en français qui ne sont pas propres au contexte linguistique ou minoritaire. Donc, 40% mentionnent cela. Et aussi, manque de tutoriels en français pour innover avec le numérique. Donc, on sait que les plateformes numériques, souvent, euh, sont, en, sont en anglais. Toute la paperasse est en anglais. Les, les, les tutoriels, les webinaires, tout ça, c'est souvent disponible en anglais. Donc, si on veut faire des réels, si on veut créer, si on veut participer aux pratiques de l'éducation ouverte, souvent, il faut avoir une bonne euh, maîtrise du numérique. Puis ici, il semble avoir euh, une lacune par rapport à cette question, certaines impressions des répondants. donc Beaucoup des ressources ne font pas le lien, ne représentent pas la diversité euh, de toute la francophonie ontarienne. Je trouve ce point intéressant parce qu'on parle ici de, ça dit la francophonie, mais je dirais plutôt les francophonies. Euh, parce que euh, la réalité en Ontario, en Nouveau-Brunswick, euh, dans l'Ouest du Canada n'est pas euh, pareil partout. Pas tout le monde a les mêmes euh, niveaux de services grand défi, c'est le manque de réel, adapté à mon domaine d'enseignement. Trouver les ressources pertinentes qui couvrent l'ensemble des concepts. Utiliser des ressources provenant de la France qui ne sont pas adaptées à la réalité francophone minoritaire. Aucun manuel canadien français dans mon domaine d'enseignement. Donc, on voit vraiment qu'il y a une certaine frustration du manque de ressources. Pour ce qui est de l'offre de REL, encore une fois, ici, ça sera à aller voir qui c'est vraiment ce que sont les REL. Mais euh, j'ai demandé, est-ce que vous êtes satisfait de l'offre de REL euh, disponible euh, À peu près 29% disent oui, il y a des REL. À peu près euh, 17-18 disent non, il n'y a pas de REL. Puis il y en a beaucoup qui ont dit je suis incertain. Donc ils ne savent pas trop, euh, ils n'ont peut-être pas vérifié, ils ne savent peut-être pas trop c'est quoi. Donc une majorité euh, semble un peu ambiguë sur le sujet. Euh, de ceux qui connaissent... Les, des réels en français, donc à peu près 29 des répondants, 19 disent qu'elles ne correspondent pas au contexte local, linguistique et 53 disent ne savent pas. Donc, encore une fois, il y a euh, une certaine ambiguïté à savoir est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que ça convient, ils ne semblent pas euh, complètement certains. En Conclusion euh, de, de sondage, j'ai demandé aux répondants, est-ce que vous croyez que L'adoption de pratiques de l'éducation ouverte pour avoir un effet positif sur les discussions et les enjeux liés à l'équité linguistique dans votre contexte d'enseignement, dans quelle mesure. Puis ici, j'ai eu des bonnes, très bonnes rétroactions des gens disant s'il y a plusieurs institutions, personnes en milieu minoritaire qui contribueraient, on pourrait avoir une banque de ressources. Importante. Euh, certains cas, la participation au projet d'envergure nationale serait un soutien inexplicable. Encore une fois, en revenant à la situation euh, minoritaire au Canada, il y a des, des établissements d'enseignement. Par exemple, au, en Colombie-Britannique, c'est un collège de formation professionnelle. C'est tout petit, ce n'est pas beaucoup d'employés, c'est pas beaucoup d'étudiants, mais ils sont quand même là. Euh, donc, s'ils pouvaient participer plus, euh, donc, globalement, nationalement, aux initiatives francophones, je pense qu'il y, qu y aurait beaucoup à gagner. Donc, oui, absolument, plus de variété de ressources pour les étudiants, euh, adapter la situation actuelle. Euh, aussi, on, on parle de réflexion collective permanente sur les objectifs d'enseignement, les outils disponibles, euh, notamment les pratiques de l'éducation ouverte. Ouvrir le débat sur le manque de ressources adéquates. Euh, aussi, inclure les étudiants dans l'enseignement ouvert, euh, favoriser l'inclusion et l'équité, sensibiliser davantage l'établissement aux enjeux de l'équité linguistique, etc. Euh, donc, on voit vraiment que, euh, je pense, un certain isolement, une certaine déconnexion euh, des répondants par rapport à tout ce qui est ressources, enseignement euh, au Canada et ailleurs. Donc, c'est un peu ce qui. Où je, J'en suis avec euh, avec ce projet. Um, en conclusion, je voulais revenir à ce qui avait été dit au tout début de la conférence, la première journée. Donc, en introduction, quand on a présenté le, le fait que la conférence était multilingue, ça m'a beaucoup parlé um, parce qu'on a dit que c'était sur l'écran. "Openness is about breaking barriers, but language is an issue." Um, donc aussi ici, on a. On a les, les, la traduction approximative. On est, euh, puis, je pense que c'est un enjeu qui continue, qui va persister encore longtemps. Donc, il faut vraiment faire euh, des efforts, il faut en parler, parce que euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir dire que l'éducation est complètement ouverte lorsqu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de groupes, particulièrement dans les pays, c'est euh, au Canada, où on a deux langues, mais la deuxième langue est pas mal... <rire> Euh, moindre que la première, donc euh, au niveau des, des priorités gouvernementales, etc. Euh, donc il faut, il faut en parler, il faut faire de la sensibilisation. Donc il faut te pencher de manière critique à, à l'éducation ouverte, puis qu'est-ce que ça peut apporter pour, euh, pour justement les communautés euh, peut-être plus marginalisées. Donc il au final, il faut faire de l'éducation ouverte un espace juste, équitable, diversifié et inclusif, comme euh, le mentionné l'a mentionné notre conférencière invitée, euh, Dr. Sean Proctor. Donc, je pense que cet état d'esprit-là pourrait vraiment aider à, comme dire, briser ces barrières linguistiques surtout, euh, puis que l'éducation ouverte puisse euh, profiter à tout le monde. Donc, voilà. Merci. Donc, si vous voulez suivre le projet, le site web, c'est mon nom. Là. Euh, donc, je vais, je vais faire euh, des, des, des publications euh, à travers l'été euh, pour euh, la suite du projet. Donc Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre présentation. Euh, J'ai un petit peu de mal avec la notion de, de milieu minoritaire, puisque les REL, normalement, enfin, il y a beaucoup de ressources numériques, et cet outil, normalement, permet de s'affranchir de la barrière géographique. Donc, euh, au Canada, euh, est-ce que vous pouvez... Expliquer un peu mieux la, la notion de sentiment de, de minorité par rapport à, à la langue française, alors qu'on on pourrait croire que justement avec ces ressources numériques, il, il pourrait y avoir des, des partages qui soient très, qui soient facilités. Par exemple, avec le Québec où là le, le français est ouais. majoritaire, comment ça se fait qu'il y a ce sentiment de, de, de milieu minoritaire et que ça pose des problèmes pour la création d'EREL alors que, pour moi, la notion de géographie et de cette barrière devrait être affranchie. Mm -hmm. euh, oui, c'est une bonne question. Euh, le Canada, je pense, est un, je dirais, un contexte un peu particulier où on est très dispersé. On est, tu sais, c'est un très, très, très grand pays. Euh, évidemment, il y a le Québec où le français est euh, majoritaire. Donc, tous les services, l'éducation, tout ça, on, il y a vraiment, euh, tu sais, le, le, le français est soutenu et présent. Il y a des ressources, il y a des des subventions, etc. Euh, en Ontario, par exemple, si on fait un ratio, euh, disons, de, de données statistiques des, des, des gens francophones de la province, bien, la province d'Ontario a à peu près 14.5 14 millions d'habitants, qui est quand même très grand. Il y a à peu près un demi-million de francophones, donc 500 000. Donc, on pas, les, les francophones ne sont pas nécessairement servis, ne sont pas nécessairement dans, les, euh, dans les, les mesures prises au niveau des éducations. Il faut toujours un peu se battre pour aller chercher nos ressources. Euh, partout ailleurs, au Canada, dans l'Ouest, Colombie-Britannique, Alberta, etc., c en, le, le, le ratio est encore plus petit. Euh, les initiatives de, de REL euh, sont souvent faites... Euh, pour le, le Canada. C'est assez, assez provincial, je dirais, euh, ce qui se passe. Donc, euh, plutôt, euh, il y a eu une séance sur euh, la réelle Donc, ça, c'est vraiment unique au Québec. Donc, les, les, les Ontariens peuvent bien, tu, on peut bien aller voir ce qui se passe là, mais ils font des ressources pour les programmes, les étudiants du Québec, les cégeps, tout ça que nous, on n'a pas en Ontario. Donc, euh, les ressources, parfois, ne conviennent pas. On n'utilise pas le même vocabulaire. Nous, le cégep en Ontario, c'est. C'est abstrait, on ne sait pas ce qui se passe là. Donc, um, puis ailleurs aussi au, au Canada, ce n'est pas le cas. Donc, um, il faut trouver des ressources qui nous conviennent. Puis même la France, les ressources en français, bien, euh, nous, le CP1, ce n'est pas quelque chose, qu ça ne nous convient pas. Il faut vraiment quelque chose qui, qui représente aussi l'histoire, l'historique, les langages du, du, de nos réalités canadiennes. Um, donc, comme je disais, les, tout ce qui est l'éducation ouverte et surtout au niveau provincial, au niveau de l'éducation au Canada. Donc, si on a une province avec 14,5 millions d'habitants, puis il y a seulement 500 000 francophones, ben les, les, les ressources, les, le soutien, va pas être mis nécessairement pour ce groupe-là, qui est un peu, le, tu sais, on, on le tasse un peu, puis euh, on essaie de, de, de s'arranger. Euh, puis aussi, ce qui est difficile dans le cadre de, de l'enseignement euh, en français, c'est qu'on est tellement limité en termes de, de, de ressources, de personnes, euh, qu'on ne peut pas euh, prendre le temps de développer des ressources, puis d'avoir ce luxe-là, il faut travailler, travailler. Il euh, y, y a plein de, de, de barrières à, vraiment, à développer des REL, euh, parce que même s'il y en a, bien, il faut les adapter. Il y a beaucoup de travail à faire toujours lorsqu'on est devant une REL, si elle n'a pas été construite avec... Cette, popula cette population-là euh, en tête. Euh, donc, je dirais que c'est beaucoup là où siège le problème, c'est que euh, toutes les règles en français ne conviennent pas à tous les francophones. Euh, puis, ça, c'est quand on est une petite communauté francophone dispersée dans un grand territoire, c'est encore plus difficile euh, de bâtir des communautés, puis de, de partage, etc. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci. Est ce que vous vouliez répéter? Alexandre me, me demande par rapport à mon approche de recherche ouverte, par rapport à la science ouverte, et données ouvertes, etc. Alors, c est, c est, je ne vais pas, euh, puisque je fais un projet sur les pratiques de l'éducation ouverte, je ne voulais pas cloisonner mon projet dans, tu travailler toute seule, puis ensuite publier un article éventuellement, et euh, puis ça, ça soit ça. Je veux vraiment euh, faire de cette... cette Initiative-là, de ce processus-là, quelque chose que je partage avec tout le monde, qui peut peut-être aussi euh, euh, intéresser les gens à appliquer ce genre de, de, de pratique-là. Donc, c'est vraiment d'être transparente puis d'apporter un côté de, de réflexivité par rapport à la recherche. Euh, J'ai. Euh, J'utilise Twitter un peu pour diffuser les nouvelles. Puis avec le blog, je peux dire ah, ben, j'ai eu de la difficulté avec ça, la prochaine fois, je ferai ça. Euh, juste donner un peu de feedback sur le processus de recherche qui, souvent, je pense, qu est un peu abstrait, pour, euh, particulièrement. Puis, moi, je suis bibliothécaire de, de la réussite scolaire, donc j'ai beaucoup les étudiants en tête. Puis, euh, c'est un peu aussi pour eux que je fais ça, dans le sens que je, je veux pouvoir partager une expérience étudiante pour les étudiants qui souhaitent. Peut-être s'investir dans une recherche. Euh, je pense que c'est quelque chose souvent qui, comme je disais, qui est un peu cloisonné, un peu caché. On n'en parle pas des, des défis, des approches, peut-être des outils utilisés. Euh, oui, C'est ça. Bonne fin de journée. C'est terminé pour aujourd'hui.